à qui le Seigneur a, a fait du bien déjà dans la loge Amen. Tout le monde a des ados servir Dieu, Seigneur? Oui, qui n'est pas converti. Qui n'est pas baptisé. À tout le monde, hein? Gloire au Seigneur, tu Ah, que le Seigneur nous fasse grâce encore, hein? De nous accrocher. Parce que c'est pas évident. Waouh, c'est pas évident. Wow, avant de venir là sur la route, je dis le Seigneur, là, il dit. Je suis combattu comme pas possible. Je <rire> Seigneur, quand est-ce que ça, ça va finir, ça va me fatiguer comme ça? Mais le Seigneur est fidèle, franchement. Je remercie le Seigneur de nous faire grâce de, de venir, de, de pouvoir l'adorer ensemble, de pouvoir louer ensemble. Parce que des fois, on peut être isolé chez soi. Qui habite seul Mais Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui habitent seul. Hein? Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur permet qu'on puisse se voir pour, pour le louer ensemble, pour communier aussi, hein? pour se dire bonjour, tout ça. C'est important aussi. <rire> Alléluia, nous ne sommes pas de ce monde Ce monde ne se dit plus bonjour, nous on se dit bonjour Moi j des fois j'arrive, il y a plein de personnes des fois hein. Ils sont là tous machin, je casse l'ambiance Bonjour tout le monde, vous allez bien Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur là Il se prend pour qui lui ici Depuis qu'on dit bonjour et tout ça là. Nous on dit bonjour, nous sommes des enfants du Seigneur nous Même si on ne dit pas bonjour, on dit bonjour aux gens Ah ben oui, on ne se conforme pas à ce siècle là voilà, un jour comme ça, j'étais en Guadeloupe, j'étais en mission, et je vais, il euh, y a une pâtisserie, et j'évangélisais pendant un moment, et j'ai arrêté d'évangéliser, et j'ai dit non, j'évangélisais plus déjà. Et quand j'arrive dans la boulangerie, je vois qu'il y, y avait que de personnes, et j'arrive, je vois un jeune, je vois un jeune comme ça là, j je dis bonjour, comment vas-tu, ça va Il me regarde, il me dit euh, on se connaît d'où J'ai dit, ben. On se, on se connaît pas, hein, mais je me suis permis de te dire bonjour. Il me dit, ouais, en fait, ça m'a ça fait bizarre quoi. Il me dit, mais il y a des codes dans la société, il y a des codes. Tu ne viens pas comme ça dire bonjour à quelqu'un. Je dis, ah ouais. Je dis, mais, moi, moi, c'est comme ça, moi. Et il m'a dit, d'accord, et on a parlé, on parle. Et je découvre que c'est un chrétien. Il est choqué. Quand je lui ai dit que moi-même, je croyais au Seigneur, ça l'a choqué. Et on est resté parlé comme ça là. Et on, en fait, c'est pas, pas ça là. On ne se conforte pas à ce siècle. Nous là les chrétiens, les enfants du Seigneur On ne doit pas se conformer à ce siècle là C'est nous la lumière du monde Ah oui On ne un... doit pas être dans le moule du monde On doit C'est à dire qu'on doit véhiculer les... les attraits du Seigneur Les attributs du Seigneur en nous Si toutefois c'est en nous, si c'est pour nous on ne pourra pas le faire Parce que ça doit être naturel ça. En fait Yeshua, Jésus disait Je, ne... en fait, il dit, je dis ce que j'ai entendu dire du du Père je fais ce que j'ai vu faire du, du Père donc si tu es enfant du Seigneur ce que tu vas dire, ce que tu vas faire c'est ce que tu vois du Père c'est ce que le Père t'enseigne c'est pas ce que quelqu'un va t'enseigner c'est pas ce que ce monde va t'enseigner c'est ce que le Seigneur lui-même t'enseigne chaque jour vous voyez voilà pourquoi c'est important d'être accroché au Seigneur c'est important d'avoir sa relation avec le Seigneur voilà pourquoi, quand les gens jurent, toi tu ne juré pas. Parce que tu n'as pas vu faire ça de ton père. Chaque jour tu es à côté de ton père. Tu vois, même quand tu, tu penses que tu es seul, mais t'es avec le Seigneur. Ah, je te dis, hein, moi je bénis les gens qui sont seuls encore là. là je... Que le Seigneur vous fortifie ça. Parce que moi, quand le Seigneur m'a touché, hein, je vous dis, je ne voulais voir personne. Hein. Moi, c'était qu'avec le Seigneur, moi. C'est lui qui m'a dit, un jour quand je priais, il m'a dit, je vais te donner une femme. Il m'a dit ça comme je vous, comme je vous parle, là, il m'a parlé. J'ai dit quoi Et j'ai vu le visage de cette personne à venir de mon esprit. Et j'ai pleuré, j'ai dit non parce que c'est quelqu'un que j'avais rejeté. Vous voyez J'avais abandonné cette personne avec un enfant, tout ça, je faisais ma vie quelqu'un d'autre. Il m'a dit non, non, non, c'est pas elle, là, c'est elle. J'ai dit oulala, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur non, il y a quelqu'un d'autre, je ne veux pas, j'essaie d'échapper, tout ça là. Il m'a dit c'est elle, il m'a dit c'est elle. Et je vous dis, je ne cherchais personne. J'étais chez moi avec le Seigneur, c'était tout. Ça, ça, ça me suffisait. Hein. Je vous dis la vérité. Le jour où j'ai pris conscience que j'allais devoir me marier, tout ça, j'ai commencé à regretter. J'ai commencé à regretter ma, mon intimité avec le Seigneur. Le Seigneur m'a réconforté, m'a fait bon, C'est moi qui te donne, il n'as pas de soucis, tu peux y aller. Terrible. C'est pour ça, il faut qu'on sache qui on a rencontré, en fait. Je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas de meilleur époux. Je vous dis, le Seigneur, je n'entendais pour rien. Maintenant, il me permet d'entendre un peu ma femme, mes enfants, tout ça. Ça me permet de, de, de, de, de, de, de ne plus, de ne pas être sur mon nuage non plus. Il faut écouter un peu les, les êtres humains. Il faut être à l'écoute de tout le monde. <rire> je vous dis. Moi, j'étais sur une montagne avec le Seigneur. Quand je n'étais pas encore marié, j'étais content. Enfin, je vous dis la vérité. J'avais besoin de rien du tout. Je n'arrivais même plus à manger. Je prenais un morceau de peinture je dis mais c'est bizarre, J'arrivais plus. Même à dormir, je suis resté 24 jours sans dormir quand j'ai rencontré le Seigneur. 24 jours. ne vous ne rien du tout, je lui posais des questions. Il est glorieux, c'est pour ça. Vous qui êtes seul toujours chez vous là, glorifiez le Seigneur. Parce que vous n'avez vous avez pas quoi vous allez tomber après là. Les est fidèles, le premier fidèle c'est lui. Il a donné un cœur à l'homme. C'est pour bon qu'il y ait une relation entre lui et l'homme. est magnifique. Oh là là, il est glorieux aussi. Je vous dis, même dans nos souffrances, d'ailleurs il permet ça parce qu'il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous dire que, vous savez, le Seigneur, c'est, il a toujours donné à l'homme l'image de la montagne pour le rencontrer. Toujours donné ça à l'homme. Vous voyez je vous dis, la marche avec le Seigneur, c'est terrible. Pour rencontrer le Seigneur, là, il faut grimper. Et quand on grimpe, qu'est-ce qui se passe On commence à avoir mal aux pieds, on commence à avoir mal aux cuisses, on commence à avoir mal, toutes sortes de mal. Je vous dis, on va, on va chercher des cachets. Vous voyez les cachets là Les cachets, c'est les, les trucs qui donnent ça. Hein. Les cachets et tout ça là. Ouais, le Seigneur a bien créé le corps là, mais il faut monter. <rire> Je vous dis, il ne faut pas arrêter de monter. Parce que c'est dur. Pourquoi il donne à l'image de l'homme d'une montagne aurait Il aurait pu donner l'image d'une vallée. Vous voyez Où tu arrives, tu ne transpires pas. Seigneur, me voici, je suis là. Non Il a donné la montagne. Vous voyez, c'est pour ceux qui aiment grimper. Le Seigneur, c'est pour ceux qui aiment grimper. Hein? Si tu n'es pas le sport, là, tu peux abandonner le n'aime pas le sport elle parle spirituellement c'est à dire les combats toutes ces choses là, tu peux abandonner, hein, ça sert à rien et si tu veux voir le Seigneur là tu vas persévérer wow tu vois, si ton but c'est de voir le Seigneur, tu vas persévérer tu vas franchir les obstacles et tout ça ce sera par sa grâce ce sera parce qu'il t'a appelé premièrement et ce sera parce que tu auras tout abandonné. Et toi, tu vas te rendre compte que tu as vraiment abandonné ta vie, même Seigneur. Parce que devant les obstacles-là, c'est compliqué. Tu... En fait, tu vas vouloir tout le temps les franchir. Tu vas, malgré tes faiblesses, tu vas crier au Seigneur Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Parce qu'en en fait, l'éternité, c'est en toi. Tu vois Tu as reçu ce, ce don, ce cadeau, cet appel. Un jour, tu as goûté au Seigneur. Tu as dit Non, C'est pas un homme qui m'a appelé, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi, même si tu te retrouves de plus en plus, euh, voilà, euh, sans personne, sans tout ça, mais tu vas continuer à élever son nom tu vas continuer à le craindre, tu vas continuer à haïr le mal parce que tu as rencontré le Seigneur une fois dans ta vie. Vous voyez Ah oui Voilà pourquoi je veux vraiment vous encourager, je vous assure, le Seigneur aime ses enfants. Il aime son peuple. Il connaît ceux qui veulent s'accrocher, même s'ils ont des soucis, même si ils ont souffert, même si on souffre aujourd'hui hein. C'est dur Mais le Seigneur est fidèle Il nous attend avec un sourire magnifique Je vous assure La souffrance Voyez oui, la souffrance Ceux qui souffrent beaucoup dans le Seigneur là, Ils seront récompensés, ça va être terrible Je vous dis hein. Vous allez être récompensés par la grâce du Seigneur. Alléluia. Si c'est Dieu, il faut chasser la masturbation, les pensées contre les frères, toutes ces choses. C'était même moi, ça m'arrive. Les pensées compliquées, je c'est pas possible. Dernièrement, là, je te la disais un frère. Il y une pensée, ça m'était jamais, je crois. à votre je me trompe, Ça m'était jamais passé par la tête depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Jamais c'était passé dans ma tête. Dernièrement, là, la pensée vient là. vous se posez comme ça. Je me dis, quoi C'est grave ça m'est jamais arrivé cette pensée, toutes sortes de pensées, mais ça m'est arrivé, des trucs étranges. et celle-là, là, un truc que je dégoûte, c'est venu sur c'est pas possible là je me pose à dire, oulala, là là, est-ce que je suis, pas... je suis pas proche de ton moi aussi et j'ai dit ça un jour comme ça, on parlait comme ça un frère et j'ai dit, on, a... on est venu en parler, vous voyez, parce que nous sommes aussi des frères et sœurs et c'est même ça maintenant dans la lumière je dis frère là, j'ai tellement été pensées, il m'a dit, ah bon mais tel, et tel est un frère y a eu un soja, que ça va chaud, il y a beaucoup de ténèbres sur la terre en ce moment. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et on parle encore parle les questions, et on voit que non, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur prend soin de nous. Et il nous aide aussi, il permet certaines fois que des pensées comme ça volent, c'est pour qu'on puisse être encore plus vigilant. Et qu'on puisse aussi, comment vous dire, eh ben, veiller et aussi eh ben, rejeter ces choses-là encore plus. Vous voyez Des fois, ça arrive, comme ça, là, que. Ça est bien par rapport à quelque chose. Par exemple, les femmes. Ça va bien, tu passes. Pff, tu ne fais même pas qu'à des, des femmes, même si elles sont mal C'est comme si tes yeux sont au béton Tu vois Et Ça arrive comme ça qu'un jour, là, comme ça, là, hop, ça. Voilà, tu passes et puis tu vois, oulala là là, tout est attiré, tout est dis Mais qu'est-ce qui se passe, là, Seigneur Ou mettez un songe derrière, là, comme si, oui, les femmes veulent le t'envoûter, mais tu dis, mais moi, ça m'arrive pas. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'orgueil. vous Voyez quand c'est comme ça là, il faut, faut dire Seigneur la préserve-moi encore. Garde-moi et moi, -moi avant plus la haine encore, du mal encore. Vous voyez Parce que c'est compliqué, hein? je vous assure que celui qui est debout ne prenne garde qu'il ne. Ça arrive vite, je vous dis. Les gens qu'on a vu marcher pendant longtemps le dernier moment, toute une vie de, de, de gloire, de sainteté, tout ça que le Seigneur s'est tombé à l'eau. Est-ce que nous sommes plus grands que quelqu'un d'autre Non. Le Seigneur a dit que lui-même, il est venu dans la chair et il compatit à nos faiblesses. Pardonne-moi, Seigneur, si c'est moi, aide-moi à avancer, aide-moi à prendre le chemin du ciel. Alléluia! Amen. On va prendre un petit verset, c'est que vous aimez me lire. On va prendre le psaume 97. Rapidement. tout lire. Yahweh règne, que la terre soit dans l'allégresse la, dans et que les îles nombreuses s'en réjouissent. La nuée et la profonde obscurité sont autour de lui. La justice et le jugement sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse tout autour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde et la terre le voit et trempe tout étonné les montagnes se fondent comme de la cire à cause de la présence de Yahweh à cause de la présence du Seigneur de toute la terre Alléluia les cieux annoncent sa justice et tous les peuples voient sa gloire que tous ceux qui servent les idoles et qui se glorifient des faux Elohim ou Dieu soient confus vous Elohim prosternez-vous devant lui Sion l'a entendu et s'en est réjoui les filles de Yehuda se sont égayées pour l'amour de tes jugements Yahweh, Car toi Yahweh tu es Elion ou le Très-Haut, sur toute la terre tu es infiniment élevé au-dessus de tous les Elohim vous qui aimez Yahweh haïssez le mal il garde les âmes de ses bien-aimés et les délivre de la main des méchants la lumière est faite pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en Yahweh et célébrez la mémoire de sa sainteté. Et le verset que je voulais lire avec vous, c'était, vous qui aimez Yahweh, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses bien-aimés. Il les délivre de la main des méchants. Vous voyez, la lumière est faite pour le juste et la joie. Pour ceux qui sont droits de cœur, voyez. Et le Seigneur lui-même, il est la lumière, vous voyez. Ce que le Seigneur veut, il prend plaisir. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. À... Il y a une année comme ça, le Seigneur m'avait montré combien. Un jour comme ça, j'étais avec des frères, on prenait l'avion pour leur mission. Et c'est pas si ce de ça, de oui, voyez, avec le euh, frère Widdy. Et on était ensemble à trois, et on était dans l'avion et tout, et dans l'avion, on parlait de la sainteté du Seigneur, et sûr. On parlait, combien, on parlait de la sainteté du Seigneur, de, de la pureté, tout ça. Et plus on parlait de ça, plus je sentais que mon cœur, je vous assure, il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Et pendant qu'on parlait, on parlait encore de ça, on parle de ce que le Seigneur aime, la lumière, la toiture, plus on parlait de ça, à un moment donné, j'ai vu, en fait, j'ai une vision et j'ai vu le Seigneur en train de sourire comme ça. Mon cœur m'a, oh là là, j'étais touché dans mon cœur, j'ai dit, waouh, je n'ai pas me faire. J'ai presque pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu aimes la Tu aimes qu'on se purifie pour toi. Tu aimes qu'on se garde du mal. Ça m'avait touché, frères et sœurs. J'ai eu une révélation du Seigneur, ce jour-là. J'ai dit, non, le Seigneur, il aime la droiture. Je veux plaire à mon Père. Je veux encore marcher dans la sainteté. Je veux encore marcher dans la droiture, tout ça. Je vous assure, ça m'avait rempli. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Il y a des choses que. C'est des bases, il faut qu'on comprenne ça. Ayez le mal, ailleurs toutes ces choses. De nous-mêmes, là, c'est impossible. C'est le Seigneur qui nous donne la grâce de le faire. Mais voilà, si on cherche le Seigneur, là, il va nous donner cette, cette grâce, ce pouvoir. Il va nous permettre de comprendre que ça ne va pas, quand c'est bon, quand ça passe et quand ça ne passe pas avec lui. Vous voyez Je vous assure, c'est magnifique. Le Seigneur aime la pureté, la sainteté. Et que nous sommes faits. Mais il, il veut nous donner ces choses. Et pour terminer un jour, je parlais avec, frère, avec deux frères encore. On était là, on parlait. Et un frère dit, ah, je ne vais pas dire ce qui. Le frère dit, wow, je demande au Seigneur là, que je puisse voir les femmes comme de la boue. Le frère a dit ça avec tout son cœur. Je vous dis, quand il a dit ça, j'ai senti le Seigneur était... Ah, le Seigneur était au milieu de nous, mes amis. Quand il a parlé de ça, le Seigneur disait, c'est possible. C'est sûr. C'est-à-dire que quand on veut haïr le mal, hein, le Seigneur vient et dit mon, mon fils, je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Tu vas haïr le mal. Ah, je vous dis, hein. Et le Seigneur nous encourage il a dit C'est possible, je vous dis la vérité. On était trop encouragés. Oh, oh Seigneur. Waouh Parce qu'on est faible. Tu peux reconnaître. Mais avec la grâce du Seigneur, avec son esprit, avec ses choses. C'est possible. Donc, quand j'ai dit les femmes, j'ai dit aussi les hommes pour les femmes. Pas de soucis. Voilà, parce que la chair, c'est compliqué. Alléluia. Que le Seigneur soit